Bonjour chers amis, c'est lundi soir, c'est le Talk Talk Show pour la deuxième saison. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Michel Poulart, votre, votre hôte de ce soir. Et ce soir, nous allons faire un voyage, un voyage aux quatre coins du monde avec une invitée exceptionnelle qui va vous faire montrer, qui va vous montrer un regard différent sur le monde au travers un objectif d'appareil photo et au travers de sa sensibilité, parce que c'est pas tout d'avoir un appareil photo, c'est pas tout d'avoir un objectif, c'est pas tout d'avoir un téléobjectif. Encore faut-il savoir être au bon endroit, au bon moment. Et ce soir, vous allez voir des photos et des histoires extraordinaires et vous allez voir que ces histoires sont aussi des métaphores de la vie, mais également du monde de l'entreprise. Alors, je suis. Euh, si vous êtes tout nouveau ici, faites-vous connaître, faites-vous euh, manifestez-vous dans le chat. Vous avez le droit de participer à cette émission en, en euh, posant des questions à mon invité tout à l'heure. Dites-moi d'où vous venez, dites-moi de quelle ville vous venez, euh, dites-moi aussi quel est votre état d'humeur. Notez votre état d'humeur de 0 à 10. À 10, vous allez extrêmement bien. Euh, N'hésitez pas à, à commenter dans le chat. Je me vois, j'espère que vous êtes là. Parce que je d'habitude il y a beaucoup de monde, attendez je vais regarder quand même un truc Parce que d'habitude vous êtes très très nombreux et là il n'y a pas de match de foot, il n'y a rien Et dites-moi coucou je les amis, <rire> attendez je, je, je, je regarde là, donc ça fonctionne bien Donc euh, n'hésitez pas à euh, nous faire un petit coucou euh, dans le chat Voilà, ok j'ai eu chaud, vous êtes bien là, voilà, bonsoir Camille, tu, euh, tu as un 7 sur 10 Dis-nous aussi de quelle ville tu viens, ça me ferait euh, plaisir alors, euh, le Talk Talk Show, c'est une émission dans laquelle je, je rencontre des professionnels et mon rôle, dans un mode conversationnel, et eh bien, c'est de partager avec vous et d'aller chercher avec vous. Bien, les petites pépites de ce, de ce professionnel et peut-être même des trucs un peu plus personnels qui font que ça va devenir touchant et, euh, et inspirant. Euh, tu viens de Metz, magnifique, super. Euh, et bien entendu, je ne suis pas seul, comme d'habitude, il y a Anne qui fera à la fin de ce show euh, une chronique, une chronique de synthèse sur tout ce qu'elle aura entendu, sur tous les échanges qu'elle aura entendu et euh, nous allons voir ce qu'elle va faire de ce qui va euh, s'échanger. Euh, donc, n'hésitez pas à poser euh, vos questions à notre expert dans le chat euh, et n'hésitez pas aussi à, euh, à participer, euh, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Vous allez ressentir pas mal d'émotions. Alors, je regarde, regardez un petit peu, il y, y a déjà Anne qui, euh, qui est déjà là en train de euh, noter. Tu notes déjà quelque chose tu, tu, tu, tu notes ouais, déjà Non, tu n'as notes... ouais, rien fait. noté, mais tu n'as pas, pas noté que je dis bonjour Ok, tant que c'est moi qui parle, elle ne note rien. Eh bien, voilà, ça fait vraiment plaisir. Donc, sans plus tarder, nous allons passer maintenant avec une petite transition à notre invité du jour. Oh ben. Ah oh, ben qu'est-ce que c'est ça C'est quoi ça Alors, On a un chat. Bonjour. D'accord. Ah, ah non, c'est pas un chat. C'était un, un perroquet. C'était mon animal favori pour le moment. C'était ton animal favori. Pourquoi Dis-moi. Ah bah ben, je vais vous raconter ça pendant l'émission. Ah, super. On, va, on va pas spoiler le truc. Hein. Repérez le bien parce qu'il est absolument unique au monde, unique au monde. Alors Sabine, je suis vraiment très heureux que tu aies accepté euh, cette invitation. Sabine, tu es, euh, tu es une avocate au, au Barreau de Paris, c'est bien ça Parce bah, les choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent, personne <rire> n'est parfait. Et euh, accessoirement, tu, tu as aussi euh, une double vie, c'est que tu n'es pas seulement avocate, mais tu es aussi, comme je le disais tout à l'heure, photographe animalière, et conférencière et tu utilises toutes ces aventures, ces belles rencontres et ces belles photos pour nous raconter des métaphores d'entreprise et de vie. On va en parler hein, dans ce rendez-vous, je vais te faire parler, j'espère bien. Mais dis-moi, déjà, dans un premier temps, pourquoi euh, tu es devenue avocate La vraie raison bah, tant qu'à faire, qu faire, pourquoi non, pas non. La vraie raison, bah, euh, vous voyez sur l'image sur de gauche, enfin un petit peu, hein, oh, qu'est-ce que j'étais émue. C'était un moment impressionnant, euh, la prestation de serment. J'avais 23 ans quand même, euh, ou 22 ans, quelque chose comme ça. Euh, et en fait, j'ai commencé à faire du droit parce que c'était la seule matière où il n'y avait pas de maths. Ah, c'est une et raison. C'est une <rire> bonne raison. Je sais d'ailleurs que je ne suis pas la seule. Euh, et puis après, bah, c'est devenu, c'est vrai, une passion de, de défendre. Et euh, c'est un métier qui m'a complètement pris et embringué euh, pendant des années, des années, des années. Mais... Alors, en conférence, tu dis que tu faisais partie de, de, de, de, de ce milieu de requins. Tu étais euh, réputé pour être un pitbull. Pourtant, quand on te regarde comme ça, on, on a du mal à croire que tu as été un pitbull quand même. Alors, requin, non. Moi, je n'ai jamais utilisé ton, ce mot Pitbull C'est ce moi qui si me suis trompée, j'ai dit pitbull. Hein j'aime bien les requins et pitbull non plus parce qu'en fait, j'aime bien les pitbull. Moi, j'ai dit bulldozers. bulldozer. Bulldozer, c'est ça. Voilà, y voilà <rire> il y avait bull. Il y avait bulldozer. A priori, les bulldozer ne m'en veuille pas trop et encore, on n'ira pas leur demander leur avis. Mais oui, j'étais un avocat, en fait. Je suis toujours un avocat de construction spécialisé dans le domaine de l'immobilier. Donc, un truc où ça, ça castagne. Enfin, en tout cas, il y a 30 ans, quand j'ai démarré c'était un métier qui était, euh, qui était vraiment dur. Il fallait prendre sa place, surtout quand on était une jeune femme. Euh, vous avez vu sur ma prestation de serment, là, euh, toute mignonne, toute gentille, ça n'a pas duré. <rire> il faut bah, C'est intéressant parce que tu parles de ça donc il y a 30 ans. Le mm -hmm. monde a bien changé depuis. Euh, tu dis que tu as dû prendre ta place. Ça veut dire quoi pour une femme prendre sa place Parce que je pense que ce que tu as raconté peut être intéressant. Ça veut dire quoi prendre sa place Alors à l'époque, donc il y a 33 ans, Hein euh, les femmes dans le monde de la construction servaient le café et faisaient les photocopies essentiellement bon. et ben, moi je me retrouve à débarquer là-dedans euh, pas complètement vivant parce que j'ai envie de me faire entendre je travaille beaucoup, je travaille dur et il faut arriver à prendre quand je dis prendre sa place c'est qu'il faut arriver à Montrer qu'effectivement, on réfléchit, qu'on a une bonne position, qu'on qu peut apporter quelque chose au dossier, qu'on peut se faire entendre, qu'on peut défendre. Voilà, c'est ça prendre sa place. c'est pas se laisser marcher dessus par euh, tous les petits camarades qui, euh, qui roulent beaucoup des mécaniques, qui vont crier le plus fort, qui vont être le plus désagréable. Il faut euh, réellement euh, euh, trouver un moment où on est euh, comment dire euh, cohérent aussi avec soi-même, avec ce qu'on veut apporter. Et c'est vraiment quelque chose de très fort, parce que la, la puissance, elle vient de là, en fait. Mais, mais alors, aujourd'hui, ça veut dire quoi, prendre sa place Parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quel cours de métier, euh, même dans l'accompagnement, encore cet après-midi, j'ai fait un live, il euh, mmh. y a des gens qui ont vraiment oui. du mal à prendre leur place. Ça veut dire quoi, pour toi, prendre sa place Aujourd'hui, pour moi, il y a quand même beaucoup de choses qui ont, qui ont évolué, au oui. moins en apparence, mais, mais c'est vrai que dans le fond… Euh, si je prends le domaine de la construction, il y a de plus en plus de, de femmes ingénieures, donc ça c'est assez euh, remarquable. J'ai vu le début, j'ai vu leur arrivée chez mon, chez mon client principal à l'époque, euh, j'ai vu l'attention qu'ils leur ont portée, j'ai vu leur intérêt, euh, ils allaient même les chercher à la sortie des écoles d'ingénieurs, donc, euh, donc vraiment quelque chose de, de, de bien, un bon, un, bon, un bon mouvement, et j'ai vu ces jeunes femmes qui effectivement ben, ne jouaient pas avec des femmes, ne jouaient pas avec des hommes, en fait, et prenaient... Euh, prenez leur posture d'ingénieur, en fait, hein, euh, d'ingénieur ou d'experte ou, euh, ou de personne. Oui, c'est ça, euh, Camille, montrer qu'on est compétente et qu'on a le droit d'être là, s'autoriser à être là, oui, mais c'est même plus, c'est-à-dire que malheureusement, et ça, c'est toujours comme ça et je pense que ça le sera encore pour un moment, on doit travailler plus être euh, parfois plus difficile, plus intransigeante, euh, en tout cas euh, s'affirmer plus parce que euh, un homme crie-crie, c'est -crie, bah, quelque chose d'impressionnant, une femme qui crie tout de suite, c'est un roquet et une mégère. En même temps, crier, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est la grande évolution que, que j'ai appris. Rouler des mécaniques, euh, qu'on soit homme ou femme, ça ne sert à rien, il n'y a aucune pérennité. Et ça, c'est la grande évolution que j'ai appris grâce à ce passage par l'inspiration de la nature. » Et donc, du bulldozer, tu es aussi passé, de ce que je me souviens, à la médiation. Oui, alors Alors, comment <rire> tu fais pour passer de bulldozer à médiatrice alors, il y a eu cette petite étape intermédiaire où, en fait, je suis partie euh, courir dans la brousse, si je puis dire. En fait, il y a 15 ans, il y a bientôt 16 ans, euh, j'ai euh, pris beaucoup de distance avec mon métier. J'avais besoin d'aller euh, faire autre chose, en fait. C'est les rêves d'enfants. Il y a un moment où tu peux les éloigner tant que tu veux, mais les rêves d'enfants, ils prennent le dessus. Voilà. Il y a un moment où tu te réveilles, tu as, as 40 ans et tu te dis, « Ouais, bon là, euh, là, il faut, vraiment. » Et un de mes rêves de, de, de, de gosse, c'était euh, de faire un bouquin. Mais pas n'importe quel bouquin. En fait, je voulais raconter des histoires d'animaux. Et puis, je rêvais de la vie des protecteurs de la nature. Si j'avais choisi, si j'avais été bonne en maths, euh, je serais devenue biologiste, scientifique. J'aurais travaillé avec des animaux. C'était vraiment mon rêve. Donc, en fait, la façon de faire tout ça, c'était de partir euh, en Afrique à la rencontre des protecteurs de la nature et de raconter leurs histoires. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu des gens qui m'ont aidée sur ce chemin alors que j'étais... Une, avoc enfin, une avocate parisienne hein. euh, et j'ai eu euh, une amie qui s'appelle Sylvie Bernon qui avait une agence de voyage qui, a, qui a cru en mon projet, qui m'a dit ok, allez je vais vous ouvrir les portes. J'ai eu euh, un de mes fournisseurs qui s'appelait Damien Delahousse enfin qui s'appelle toujours Damien Delahousse qui m'a dit bon ok, euh, moi je crois en vous, je vais vous aider à avoir du bon matériel photo parce qu'il faut quand même que vous rameniez des photos ça a démarré comme ça en fait c'est absolument incroyable, c'est un concours de gens qui m'ont cru qui ont cru en mon projet, qui m'ont aidé. Et ça m'a donné beaucoup de, beaucoup de force. Et donc, je suis partie, et là, ça a été ouf, euh, atomique. C'est ce fameux voyage en Namibie, c'est ça Alors, il y en a eu un avant. Ah. En fait, le fameux voyage en Namibie est super important, mais j'aimerais bien te raconter d'abord un moment, vous raconter d'abord un moment d'Afrique du Sud. Alors, comme je complique toujours la vie de Michel, Regarde, il y a Brian Jones. Oui, bah, je, vais, je vais montrer des photos en même temps. Raconte-nous cette histoire-là, ça, ça, ça m'intéresse et je pense que ça va en émerveiller plus d'un. Alors, pourquoi Brian Jones Parce que, en fait, c'est ma première rencontre. Donc, je vous disais, je pars, là on est en octobre 2006 et je décide d'aller faire mon bouquin euh, euh, sur les protecteurs de la nature. Alors, je pars, c'est une histoire aussi complètement rocambolesque, je pars en avion avec Patrice et Nadine Deglin, qui sont des, des bons amis. Euh, Patrice décide de louer un Cessna. Et il me dit, écoute, tu choisis où tu veux aller en Afrique, dans un rayon, voilà, un certain rayon autour de l'Afrique du Sud, où on va récupérer l'avion là, euh, tu fais ton itinéraire et moi, je t'emmène. Déjà, le truc, l'histoire devient, euh, elle commence de manière assez étonnante. Et puis, pour euh, montrer ce que j'avais envie de faire, bisous mon Louise, pour montrer ce que j'avais envie de faire, j'avais créé une maquette de mon bouquin. Alors, à l'époque, j'avais commencé à apprendre Photoshop, Illustrator, vachement compliqué hein. pour un avocat, c'était euh, une autre planète. Hein. J'apprenais ça avec des bouquins. Euh, il y a 15 ans, c'était quelque chose, mais vraiment euh, ma passion. Quoi. Et donc, j'amène ma maquette. Et pour me préparer euh, à travailler en Afrique du Sud, j'avais une professeure euh, d'anglais sud-africaine, euh, ici, et elle me dit « écoute, euh, prépare-toi, tu vas rencontrer des gens qui sont extrêmement difficiles, c'est des gens qui n'ont pas le temps, c'est des gens qui se battent, alors tu fais quelque chose, tu n'es rien, tu n'es personne, mais pour une fois tu vas te taire, tu montres ta maquette et tu attends, et c'est eux qui vont décider. Une fois qu'ils auront regardé ta maquette, où ton projet leur plaît et ça ira ou tout projet ne leur plaît pas, eh ben, tu remballes tes affaires et tu t'en vas parce que tu ne passeras jamais euh, de force. On débarque chez ce fameux Brian Jones. C'est mon ami Sylvie Bernon qui m'avait obtenu ce rendez-vous. Alors Brian Jones, c'est le docteur Doolittle. En fait, c'est un homme qui, qui parle aux animaux et il travaille à Outspread. Il a un centre qui s'appelle Moholoholo euh, Rehabilitation Center. Et c'est un homme absolument extraordinaire. Il fait ça depuis qu'il est tout petit. À quatre ans déjà, il soignait les animaux. Mais Brian Jones, il n'est vraiment pas commode. Tu vas trop vite, Michel, tu vas trop vite. Bon, je, je, voilà, je voulais, je voulais voir cette, montrer cette photo. Non, non, non il ah, Je pas vais trop vite, ma... d'accord, je reviens, ah, je reviens. Je te redessine. <rire> Donc, Brian Jones, c'est lui, c'est un grizzly, c'est un, un ours, parce qu'il a beaucoup de travail et qu'il se bat avec tout le monde. Vraiment, c'est une vie qui est très, très difficile. Je débarque et il me dit, mais, euh, mais vous êtes qui, vous Je n'ai pas que ça à faire. Bon, je vous le fais poliment. Hein. Je sais pas que ça à faire. Alors, je lui tends ma carte de visite. Tu as le droit de passer à l'image suivante. Et je m'étais fabriqué une carte de visite avec une très jolie photo que j'avais faite des années auparavant avec ce lion. C'était déjà une très belle photo. Hein. C'était déjà pas. avec un appareil réflexe et tout C'est pas. Euh... C'était déjà avec un appareil réflexe, mais franchement, pas. c'est pas, pas, pas une photo d'un smartphone, ça hein. Non, bah à l'époque d'abord, on n'avait pas de smartphone, c'était en 2002, mais les, euh, merci Canon, déjà à l'époque c'était des bons appareils, <rire> juste en appuyant sur le bouton, à peu près on arrivait à faire des bonnes choses. Donc merci Canon au passage. Euh, et donc je me fabrique cette carte de visite avec euh, ce lion qui rêve et je l'attends à Brian en disant, ben bah, euh, voilà. Et euh, il me dit, oh, vous avez 30 secondes, alors je lui dis écoutez, on va prendre… Euh, 25 secondes pour aller se poser, je pose mon matériel et je vous montre quelque chose et dans les, secondes qui, dans les 5 secondes qui vont rester, vous allez décider. Et je lui tends ma fameuse maquette. Et là, Brian change de tête complètement. Il parle plus. Et il commence à passer en revue une page, deux pages, trois pages. Mmh, mmh. C'est vous ça, c'est vos dessins, c'est vos photos, c'est vos trucs, c'est vos machins. Et moi, je me vraiment sage. Et après, vous regardez tout le truc, il attrape son talking walkie. Il se met à hurler dans le Tokiwoki, en pas Africans, moi je ne comprends rien du tout. Il y a un guide qui arrive ventrateur, et là, euh, il, dit, il me dit, bon, ok, très bien, deux jours, donc une journée avec mon guide, vous allez faire le tour de la réserve et comprendre ce qu'on fait ici, et une journée avec moi après ça. Et là, il se détend, et pendant à peu près deux heures, je l'enregistre, il nous raconte sa vie. Absolument incroyable. Il ouvre sa chemise, il nous montre les impacts de balles des braconniers. Ouais, la vie est dure. Et il commence à nous raconter, en fait, tout ce qu'il a fait, là où il s'est battu, tout ce qu'il a voulu créer, pourquoi il est si important de, de partager, d'expliquer avec les gens et de sauver ce qui peut l'être, etc. Et que tout animal est important. Donc, je fais ma journée dans la réserve. Et après cette journée, eh bien, photo suivante. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Donc, photo suivante, il me dit, « Bon, vous allez m'accompagner dans ma tournée. » La première visite, on va voir une femelle guépard qui est dans cet enclos. Une femelle que Brian a élevée. Et donc, on y va à pied. Du coup, moi, c'était la première fois que je voyais un guépard, un vrai de ma vie, ça me fait quand même un drôle d'effet. À pied, on, passe, on rentre dans l'enclos, on passe à côté de la, de la dame guépard. Je n'étais pas super à l'aise, on était en filandienne, on la suivait. Et puis, vous voyez, tout au fond à gauche, il y a une espèce de, de, de, de, de, de petit monticule en briques. Et tout d'un coup, Brian rentre là-dedans et il ressort avec la photo suivante. Il ressort avec un bébé guépard. Ah D'accord. D'où voilà. la photo trop tôt. <rire> D'où la photo trop tôt que tu vas spoiler mon histoire. Et donc, regardez ce petit bébé. Il a euh, quelques jours, il a les yeux qui ne sont pas encore ouverts. Alors, en fait, ce bébé, c'est un miracle parce que les guépards, ils sont en voie de disparition. Et là, regardez bien, non seulement ce bébé qui est une, qui est une merveille, hein, mais regardez bien la tête de Brian Jones. Ah oui. On a l'impression que c'est un grand-père. C'est plus, présente... plus du tout la même tête qu'il y a quelques secondes. Hein. Voilà, c'est plus du tout la même tête et donc il est super heureux et il nous présente ce bébé qui vient de naître. Et alors moi, je, le début de mes photos, je pleure comme une Madeleine parce que je suis super émue et que ne m'y attendais pas. Bon, Dieu merci, j'arrive quand même à faire les photos en appuyant sur le, béton, le bouton. Photo suivante. Ah oui. Nous continuons la visite et là, Brian me dit, bon, eh bien, euh, maintenant, vous allez m'accompagner dans la volière des Martial Eagles, les aigles martiens, les aigles martiaux. Et ben là, c'est déjà vachement impressionnant. On rentre dans cette volière et en fait, Brian, dans le bras, il siffle. Et hop, il y a cet aigle euh, immense qui vient se poser sur son bras. Maintenant, c'est impressionnant de voir qu'il y a presque une synchronisation. Son visage change et on dirait que lui-même, il a le même visage que l'aigle. C'est dingue ça. exactement ça. En fait, je commence à découvrir… Alors sur le coup, moi je fais les photos, je ne je, je, je réalise même pas ce que je suis en train de vivre. C'est tellement incroyable. C'est après, je suis tellement contente d'avoir fait les photos, c'est après que je comprends. Donc en fait, il se synchronise parfaitement avec l'oiseau. C'est dingue. Donc on reste un moment dans cette volière et puis il nous raconte pourquoi les aigles martiaux sont en danger également, menacé d'extinction en Afrique, parce qu'il y a une défragmentation, une perte des habitats, ce sont des oiseaux qui sont territoriaux. Donc, c'est vraiment très, très difficile de les relâcher une fois qu'on les a élevés, ils vont se battre entre eux. Et puis, euh, à la fin de cette visite, il me dit, « Ah, euh, peut-être que, peut que vous, je pourrais vous emmener voir Queenie. » Alors, attention, ne montre pas la photo. D'accord. Alors, je lui dis, « Ouais, bien sûr, on va voir Queenie. » Puis, le guide derrière me faisait des grands signes en... Alors, Brian fait « Ouais, non, peut-être euh, peut-être pas Queenie, en fait. » Alors, je lui dis bah, « Si vous voulez, Brian, c'est vous qui décidez, euh, Queenie ou, ou pas Queenie, hein, c'est comme vous voulez. »« Oh oui, peut-être, oh non, peut-être. » Ça dure comme ça quelques minutes, puis au bout d'un moment, il m'attrape, il ouvre une volière, il me pousse dedans, et il me dit « Alors, seulement vous, mais alors pas de trépied, pas de monopode, vous gardez vos lunettes de soleil, et si Queenie attaque, vous lâchez tout, vous protégez vos yeux, vous sortez. » Et là, je me dis « C'est quoi, Queenie ?» Et hop, je me retrouve balancée dans la volière et je ne vois rien. En plus, j'ai mes lunettes de soleil. Alors, vas-y, tu peux mettre la photo maintenant. Et Brian, tend le bras, il appelle Queenie et voilà Queenie. Alors, Queenie, c'est un aigle couronné. Je ne savais pas ce que c'était qu'un aigle couronné à l'époque. C'est vraiment impressionné. impressionnant. Et donc, <rire> Queenie, c'est une, une aigle couronnée que Brian a élevée, euh, qu'il a récupérée toute petite, euh, blessée. Euh, donc, elle a grandi avec lui. Donc, il, fo il forme un espèce de, de couple. Queenie a décidé que Brian était son, son protecteur. Et donc, je commence à faire une photo. Vas-y, tu peux passer à la suivante Oui, oui. D'accord. Deux photos. Vous voyez les serres de Queenie Alors, en fait, leur façon d'attraper les... les, euh, les leur proie, c'est d'enfoncer les serres à l'intérieur des orbites et de partir avec. Super, hein mais à l'époque, je ne le savais pas. À l'intérieur des orbites, c'est pour ouais, ça ouais. qu'il qu'ils protéger les yeux. Ah oui, c'est pas mal. Voilà. C'était pas mal. Et donc, euh, deux photos, trois photos et là, Queenie commence à me regarder et vous voyez que la tête de Brian a encore changé. Oui, oui, oui, oui, c'est vraiment particulier, oui. Et quatre photos et là, Brian me fait « out now ». Et donc, on sort direct. Et on sort de là. Quand je regarde mes photos à Paris, je me dis, mais c'est pas possible. J'ai eu la chance de vivre ça et, et j'ai quasiment pris que quatre photos. En fait, je ne suis restée même pas 30 secondes dans la volière. Ah oui. J'ai appelé l'oiseau, elle m'a regardé dehors. Et après, ce qui est fabuleux, quand j'ai comparé les photos, c'est la façon dont Brian change. Donc là, tu oui. peux remettre… Oui, oui. Là. La, la, la, la, la comparaison en fait de, ses, de son physique et c'est là où j'ai commencé à apprendre euh, comment on communiquait avec des animaux comment fonctionnait l'empathie qui est de se mettre en fait sur leur longueur d'onde de se mettre un peu euh, à leur niveau dans leur vie euh, de comprendre leur fonctionnement de les écouter de parler un langage corporel et pour ça, le meilleur maître du monde, c'est Brian Jones. Alors, j'entends déjà le message qui arrive. Et bon, moi, je le hein Parce que je, je le connais, hein, ce message, puisqu'on ouais. puisqu a travaillé ensemble ta conférence. Mais j'aimerais que, que tu nous dises euh, à, à nos auditeurs quelle est la métaphore, quelle est la leçon que toi tu tires pour mieux apprendre à connaître les hommes. Parce qu'en fond, c'est au travers des animaux que tu nous apprends à mieux nous connaître. Tu peux nous, nous dire la leçon qu'on peut tirer de ce que tu viens de dire alors, je vais vous donner un exemple très concret. Je présente une formation euh, dans un grand groupe d'expertise technique pour des experts et je leur apprends avec mon ami Dominique deloire on, on, on, les, on les sensibilise à l'écoute active, à un outil de la médiation qui est extrêmement important et donc à l'empathie. Ce n'est pas facile d'expliquer une notion euh, théorique comme l'empathie. Donc, on donne des exemples. Et en fait, la dernière, enfin, la dernière fois, je me suis dit, allez, je vais, je vais leur montrer l'histoire de, de Brian avec les trois images. Et effectivement, euh, ça permet de comprendre comment on se synchronise avec quelqu'un. Voilà, de manière humaine, en réalité, nous faisons, enfin, tous les animaux font exactement la même chose, et, euh, et comme humains, nous n'échappons pas à la règle, nous sommes quand même de beaux primates. Donc en fait, on a ce, ce langage non verbal qui est extrêmement important, cette synchronisation qui est, qui est, qui est vraiment forte, et c'est en s'alignant, en réalité, en se mettant à l'écoute de l'autre, en se mettant sur sa longueur d'onde, corporellement, en étant ouvert qu'on peut avoir cette, cette forme d'empathie, cette forme de langage et être plus attentif. En fait, on se met soi-même en retrait, d'une certaine façon, et on s'ouvre à l'écoute de l'autre. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le perçois. Et dans une relation avec une personne, quand je suis euh, médiateur ou même quand je suis aujourd'hui euh, avocat, je me mets avec cette distance et je, je m'astreins à me taire, ce qui est vachement dur vraiment très très dur surtout pour moi, à me taire, c'est-à-dire à me taire non seulement à me taire, mais à taire euh, aussi mes premières idées, à taire mes préjugés, ah oui. à taire mes croyances, à taire mes biais, c'est-à-dire je ne peux pas les taire puisque naturellement ils vont toujours venir, mais en tout cas à en prendre conscience et à les éloigner. C'est un peu comme en méditation où on a ce truc où euh, on met les idées dans un petit train puis on les regarde s'éloigner. C'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que je sais j'ai mes préjugés, je sais que j'ai mes croyances, que j'ai mes a priori, je les accepte et puis je les laisse s'éloigner. Mais donc Mais ça, on ne peut rien y faire, c'est intrinsèque, c'est intrinsèque dans notre fonctionnement humain, ouais. euh, presque animalier, parce qu'on est aussi un animal. Euh, par exemple, se synchroniser, c'est quelque chose que l'on fait naturellement ou ou d'autres le font plus facilement que certains. Euh, se synchroniser, par exemple, c'est que euh, tu es en conversation avec quelqu'un qui parle sous le bout du canapé, tu auras plutôt tendance à t'asseoir de la même façon que la personne et dès qu'elle va s'affaler, tu auras plutôt tendance à, à t'affaler peut-être toi aussi, mais c'est peut-être inconscient et parfois ça l'est. Euh, Qu'en est-il on, on, on, est euh, on est tous dotés de, de, de cette capacité à synchroniser, à préjuger, enfin, on est tous dotés de, de, de, de, de ce mode de fonctionnement-là oui, bah j'essaie de te faire bailler, puis tout à l'heure, mais tu ne me regardes pas, donc ça ne marche pas. Mais peut-être que nos auditeurs, eux, voilà, c'était juste pour vous, pour vous dire que, oui, on se synchronise automatiquement. Donc, l'exemple le, le, le, le plus simple, le plus classique, bah, c'est le coup du baillement. Quoi. Voilà, merci, Michel, qui me regarde en différé. Voilà. Non, pardon, non, je ne regarde pas en différé, mais tu as parlé de baillement, donc du coup… Je voilà, vais... on va vraiment tous se <rire> faire bailler. Donc, on y, va, on y va, niveau zéro de la synchronisation. Après, il y, bah, y a des exemples qui sont… Euh qui sont drôles dans ce film qui s'appelle « Le coach euh, », avec les exemples où il faut faire et pas faire. Pourquoi ça ne marche pas, Olivier Attends, je vais te faire bailler, tu vas voir. <rire> Alors, il y a Camille qui nous dit euh, « taire les réponses qu'on voudrait donner à l'autre pour mieux l'écouter ». C'est tout à fait ça. En, ça. en réalité, mais ça, c'est des choses que j'ai, n'ai bon, pas appris dans la nature, c'est des choses que j'ai appris après, à mon retour, quand j'ai repris mon métier d'avocat, en fait, euh, je ne pouvais pas le reprendre de la même manière. Donc, euh, je me suis formée à la médiation, au droit collaboratif, à la négociation raisonnée et à la médiation. Et en fait, donc j'ai appris, là <rire> vraiment j'ai appris à me taire euh, pour écouter ce que l'autre a à me dire. Et euh, c'est vraiment quelque chose, c'est un exercice constant. Constant, constant. Voilà, apparemment, tu as réussi à faire bailler euh, Joël. Merci Joël, merci Joël. Un bon bailleur en fait bailler au moins sept. <rire> Alors, euh, donc, on a parlé de, de synchronisation, des préjugés, de biais cognitifs. On va y arriver, hein, je vais te laisser distiller un petit peu tout ce que tu as raconté là, euh, dans, dans, le, dans les minutes qui viennent. Euh, tu es photographe, moi j'ai promis à nos auditeurs, et puis euh, tout simplement, c'est ce qui fait la beauté de, de ton intervention. C'est que tu as des photos fabuleuses. Alors, montre-nous d'autres photos dans lesquelles on a encore de belles leçons et de belles histoires à entendre. Qu'est-ce que Alors, tu je vas... Montrer, ouais, je vais vous montrer un truc super rare. Super rare. Si tu veux te préparer, Michel, tu vas sur la slide albatros. Sur la slide Albatros. Ça va être, tu sais, ça va être une vidéo. Tu la connais, celle Oui, attends, la, oui, qui sort de la synchronisation. Oui, mais je ne sais pas si là, le son. Alors, on va le voir, l'Albatros. En fait, oui. je vais vous montrer euh, une mini vidéo qui est vraiment très, très rare. Un des, un des moments qui m'a le plus marqué, c'était en Nouvelle-Zélande. Avec des albatros royaux du Nord. Alors, les albatros royaux, ça fait rêver. Hein, c'est euh, des grands oiseaux blancs qui ont 3 mètres d'envergure, euh, qui forment des couples pour la vie, qui vont mettre. Euh, ils commencent à, à se chercher un, un compagnon, une compagne quand ils ont euh, au moins 12 ans. Euh, ils vont mettre des années pour ça, ils vont avoir une année de fiançailles. Donc, c'est vraiment, il y a des choses, il y a plein de choses à raconter sur les albatros. Mais surtout, c'est un parfait. C'est bien vivant. que tu meubles, parce qu'en en fait, tu m'as envoyé tellement de photos. <rire> Je y suis y ici à 130 photos. Je... Ah, voilà. Cent... Michel, je t'ai mis <rire> des noms de sections. Mon côté avocat a quand même pris le dessus. Alors, attention, je crois que je l'ai. Tu veux qu'on montre la vidéo Vas-y, montre la vidéo si, si c'est bon. Je crois que c'est bon. Ouais, c'est ça, exactement. Allons-y. Alors, il faut la lancer maintenant. Est-ce qu'elle veut bien se lancer Est-ce qu'elle veut bien se lancer Si tu cliques dans le PowerPoint, ça devrait le faire. Oui, mais… Ouais. Euh, je pense que là, avec le partage d'écran. Ah Ouais. Ça bug un peu. Ça bug un peu. Ouais, je pense que c'est trop lourd. Ah Alors, vous avez une version ralentie de, de jeunes albatros en train de se synchroniser. En fait, on appelle ça du gaming. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à euh, des groupes de 6, 7 à peu près. Ils vont, euh, je vais le faire à leur place, hein. je vous évite le bruit. Euh, ils vont... <rire> je peux rajouter le bruit si vous voulez. J'ai une variante parce que des fois, dans les conférences, le son ne marche pas. Donc, en fait, euh... où qu'il est Voilà, vous avez ma peluche hein, qui est en train de se synchroniser. Donc, en fait, euh, bah, tu peux nous laisser l'image quand même. Oui, oui, d'accord. Et alors, donc l'idée, c'est qu'ils euh, vont faire des mouvements, les uns après les autres, s'exprimer les uns après les autres. Et puis, au fur et à mesure, le groupe va se restreindre. Ça va passer 6, 5, 4, 3 et à la fin, ils ne seront plus que deux. Et ces deux-là se sentiront parfaitement assortis en faisant les mouvements les uns après les autres et en se parlant les uns après les autres. Ça dure des années, hein, leur synchronisation. C'est pas euh, comme ça j'arrive, je te fais le coup du Tinder. Hein. C'est vraiment des années, il n'y a pas de speed dating chez les albatros. Et s'ils s'entendent bien, avec cette fameuse synchronisation, s'ils sont sur la même longueur d'onde, eh bien, ils vont partir en fiançailles et pendant une année, ensemble, ils vont faire le tour de cette, de cette zone de la Terre sans jamais se poser. Si au bout d'une année, ils s'entendent bien, et eh bien voilà, euh, ils deviennent compagnons, oui, compagne pour la vie. Ah oui, ils, vont, ils vont revenir pour avoir pour la première fois un petit et tous les deux ans, ils se retrouveront pour avoir à nouveau un petit. Donc c'est un, un, un couple d'oiseaux qui sont fidèles à l'un et l'autre jusqu'à la fin. Oui, sauf bon, il peut arriver des divorces, c'est rarissime, mais ça peut arriver euh, dans certains cas n'est pas toujours au courant de tout, mais, mais franchement, c'est très, très rare. Il peut y avoir des couples mâles-femelles classiques. Il peut y avoir des couples parentaux-femelles-femelles parce qu'elles décident qu'elles s'entendent mieux et qu'elles ont envie de, de, voilà, de, se, de se rassembler pour la vie. Donc, en et fait, c'est de... l'idée de créer un pont vers l'autre. C'est ça. Et Alors, créer un pont vers l'autre, comment ça se fait dans la pratique Parce que là, tu nous le dis, c'est sympa, c'est un beau concept, mais dans la pratique, concrètement, quand, quand les liens sont rompus, Comment créer un pont vers l'autre Ça veut dire quoi, concrètement Alors, éviter de faire le hein, par exemple, parce que ça, ça avec quelqu'un, on est, on, est, on est humain, donc ça, ça ne fonctionnera pas, ça bloquera. C'est évident qu'il ne faut pas commencer à se, à se comme ni comme l'autre, ni à faire… Je parlais du film Le Coach, parce qu'il y, y a une scène qui est très, très drôle, à regarder sur YouTube, là-dessus, avec un, voilà, un excès de, un excès de, de synchronisation. Euh, en fait, il faut… Surtout s'ouvrir à l'autre. On revient toujours un petit peu aux, aux mêmes notions. Il faut euh, adapter son langage, adapter sa posture. Il faut surtout ouvrir son esprit. Il faut être disponible pour l'autre. En réalité, c'est vraiment… Euh, quand je dis créer un ponche vers l'autre, c'est en soi qu'on fait le travail, en fait. C'est en soi, c'est en s'ouvrant. C'est en, en étant attentif, en étant respectueux. Ça, ça travaille beaucoup là-dessus, en, euh, en, en essayant de faire la part des choses en soi, entre les croyances qu'on peut avoir, les préjugés, les biais, comme je l'expliquais. En réalité, c'est ça. Après, c'est il ben, y a certaines techniques. Euh, essayer de se mettre différemment, de, de prendre la place de l'autre, de se mettre dans ses chaussures en se disant « bon mais ben, qu'est-ce qui peut bien lui arriver ?» Pourquoi est C'est -ce pas être facile, c'est parce qu'en général quand on est blessé, excuse-moi de t'interrompre, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de, de très humain, c'est qu'il y a euh, l'amour propre ou l'orgueil peut-être, ou, ou l'ignorance, ça peut être un petit peu tout ça, euh, mais qui fait qu'on a plutôt tendance à vouloir se défendre soi, défendre sa position. C'est aussi la base de beaucoup de conflits. Hein. Je me fais l'avocat du diable ici. Bien sûr, mais bien sûr. Ce que tu dis est vrai, mais dans l'absolu, quand on est blessé, c'est son amour propre, on veut être compris, on veut être entendu, il n'y a, a pas de place pour écouter l'autre. Comment on fait pour mettre la place chez l'autre Comment on fait pour avoir cette humilité, peut-être, de dire « OK je... ». Et comment on fait aussi, surtout, pour ne pas s'oublier soi, parce qu'il y a des gens qui font l'inverse, c'est qu'ils n'arrêtent pas de s'oublier et ne se respectent plus. Et du coup, on met toujours l'autre en avant. C'est ce qui crée aussi pas mal de, de, de, de conflits aussi. Comment on fait pour trouver l'équilibre Déjà, on comprend notre fonctionnement de base. Notre fonctionnement de base, on parle souvent, peut-être que vous avez entendu, l'histoire des trois cerveaux qui a été euh, présentée avec le cerveau reptilien, c'est-à-dire le cerveau qui était notre cerveau de base euh, commun, ensuite le cerveau limbique qui est plus celui des émotions et puis le néocortex. Et puis, il y en aurait un quatrième, c'est une, une étude un petit peu plus récente, euh, un quatrième qu'on développerait vers l'âge d'une trentaine d'années. Donc, on va oublier le quatrième pour l'instant. Restons sur les idées des trois, même si ça a été... C'est une, une théorie qui date des années 50, donc qui a été beaucoup rediscutée depuis, mais, mais, mais peu importe, parce que c'est quelque chose qu'on arrive à bien comprendre. Il faut se dire qu'on a tous un euh, fonctionnement de base qui est une réaction, on appelle ça les trois F, euh, flight, freeze, fight. C'est ça, oui. Dans et deux secondes, vous allez avoir le, le chat qui va, qui va ah. venir euh, binguer la caméra, mais euh, voilà. Euh, et donc, ces réactions de base, on les a toujours. On ne peut pas euh, s'en dépasser. On ne peut pas les dépasser. Je veux dire, on ne peut pas les écarter. Il faut les comprendre. Il faut savoir que c'est notre fonctionnement qui nous a préservés jusqu'à présent, depuis, euh, depuis l'origine des temps, que c'est ancré en nous et euh, qu'il faut arriver à les dépasser. Donc déjà, on a cette première conscience. On a conscience que notre premier réflexe va être effectivement d'être blessé, dans notre, comme tu dis, dans notre orgueil, dans notre amour propre. Mais il y a des émotions de base qui sont euh, la peur, euh, qui, ça a une émotion est extrêmement importante. L'orgueil n'est pas une émotion. L'orgueil est un sentiment qui vient par la suite. Donc, c'est quelque chose qui va s'éloigner un petit peu plus facilement. La peur, par contre, elle est plus difficile à éloigner. Donc, en fait, ça implique aussi de, de s'écouter soi-même et d'avoir cette auto-empathie qui est de se dire « Ok, là, je réagis parce que j'ai peur ». Je réagis parce que euh, je me retiens de ne pas partir en courant. Je réagis parce que je me retiens de ne pas lui mettre ma main dans la figure. Euh, je, je réagis parce que là, je suis en complète sidération. Ou justement, je ne réagis pas, quoi. Mais je sais que ce sont mes mécanismes de base. Je les admets, je passe. Et maintenant, je vais essayer d'aller un tout petit peu au-delà. Il y a une autre métaphore euh, qui, est, qui est bien, euh, parce qu'elle est, elle est simple. Moi, j'aime bien les choses qui sont simples. Hein. C'est mon côté ouais. avocat. C'est aussi, aussi le propre du conférencier, c'est de rendre les choses complexes. Les, les simple. choses simples, surtout parce que, en fait, je trouve qu'avec les choses simples, elles nous reviennent quand on est dans la galère. Ouais. Si tu fais une théorie et une explication super longue, bah, quand on est dans la galère, il n'y a rien qui vient. Quoi. Alors, une des métaphores, je trouve, que, que moi, j'aime bien, c'est celle du professeur Kahneman avec le système 1 et le système 2. Le système 1, ben, c'est celui dont je parlais. Le truc, le truc automatique, c'est-à-dire notre mode de fonctionnement de notre cerveau pendant 90% du temps. Celui qui gère tout, euh, qui fait que là, je suis en train de vous parler, que vous, vous êtes en train de m'écouter. Euh, c'est lui qui gère tout et qui euh, ne bouffe pas tout notre, toute notre énergie. En fait, c'est euh, un outil absolument incroyable qui fait qu'on peut tout faire. Mais de temps en temps, ben, euh, le truc qui peut tout faire, euh, il ne fonctionne pas très bien. Il faut passer au système 2, qui lui est plus intelligent, va consommer plus d'énergie, mais là on va aller effectivement à l'écoute de l'autre, au-delà de nos premières réactions et à la recherche de quelque chose de raisonné. Donc il faut l'activer. Comment on l'active Eh bien, on se met en euh... <rire> nous c'est chaque chakras ça c'est une blague, mais à peu près, c'est-à-dire qu'on se met en situation effectivement d'écoute, de volonté. Je veux écouter cette personne, je veux réussir à trouver une solution. Ma volonté fait que euh, je vais y travailler. On cherche d'autres explications à ce qui se passe. Pourquoi est-ce que la personne en face de moi est en train de crier Tu m'as perdu Je parle dans le vide Moi, j'y suis, mais il n'y a plus Michel. Tu es revenu Oui, moi, je suis là. Moi je... aussi je suis là, il y a eu, il y a eu un bug. Voilà. Je, donc, tu, vas-y, on continue. En fait, tu nous fais une démonstration du euh, freeze, hein, c'est ça euh, Oui, ça, je non, me suis Mais freeze, blocage. Voilà. J'ai la fibre et malgré la fibre, il y a comme ça des petits bugs. Voilà. Euh, voilà. La fibre, on va dire que c'est ton système 1. Ça marche <rire> presque tout le temps et de temps en temps, il y a un petit bug. Gardez l'image de la fibre. Ah, merde. Non. Et donc, ça nous scotche. Possible. Ah, Alors là, je te vois figé sur un super sourire. Mais je ne te vois plus. C'est pas le chat, il n'a rien touché. Hein oh C'est dingue ça. T es là Bah oui, je suis là. C'est quoi et ce là, problème Oui, je suis là. là tu, tu me vois Ouais. Pourquoi je ne te vois pas plus grand Oh, mais quel andouille Bon, bah, je suis là, grand, mon je te vois je grand. je Ok, donc apparemment c'est ok pour tout le monde, on nous voit, ouais. donc euh, ouais. voilà. Donc, toujours... euh, et tu moi on continue dans, dans la foulée, dans la, sur dans... la Comment on fait Alors, oui, euh... tu étais sur tes 3 F. Sur... Oui, enfin, j'étais aussi partie sur le système 2, c'est l'effet oui. Sabine. Ça. Merci Olivier, c'est toujours ça. Voilà, euh... merci Alexandra, c'est top. Donc, j'étais en train de dire, ben, l'une des techniques, c'est de prendre les chaussures de l'autre. Essayer de se mettre à sa place en se disant ben, « qu'est-ce qui peut lui arriver ?» euh, L'autre façon peut être un petit peu comme on fait en photo, on va essayer de faire sous un autre angle. On le voit comme ça, mais on va le faire comme ci, on va le faire comme ça, on va regarder par en dessous, on va regarder par au-dessus. En fait, c'est… Ça, de ça, ça demande de l'effort, hein, ce n'est pas spontané. Bien ça. sûr que ça demande de l'effort. Il y a aussi l'idée de se dire toujours, à mes images de la photo, on peut euh, zoomer sur la situation pour essayer de comprendre un petit peu plus quel est le contexte de la personne où on peut au contraire dézoomer pour se dire « Mais dans quelles circonstances il est bon, ?» Je sais, c'est un petit peu théorique tout ça, hein, mais j'essaye de, de, euh, de couvrir beaucoup d'éléments. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme exemple Ah, bon, ça c'est une de mes photos fétiches. C'est ce que tu expliques. Hein, c est, c est à mon moment tu, tu, tu, tu dis de zoomer, mais c'est vrai que quand on regarde mal la photo… On serait tenté de penser que c'est un, un lion qui mange un lionceau, mais il le mange pas là. Tout à fait. Et puis dans ma conférence, j'ai fait un effet d'optique où au début la, la photo est totalement floutée avec une mise au point. Ah, avec une mise au point, le patron vient de rentrer, euh, qui, euh, qui n'est pas sur. Euh... Touche pas la caméra, mon chéri. Voilà. Et donc euh, voilà. voilà. On voit une queue, voilà. Euh, on, on voit queue, Il dit bonjour, mon chéri. Voilà, c'est ça. Il a dit bonjour. Voilà, voilà. Et donc, <rire> c'est le grand sketch du chat. Bon, c'est bon, il va se coucher à côté. Euh, intéressant, niveau métaphore, prendre un autre cadre, comme modifier ses perceptions, en dézoomant et en changeant son regard. C'est exactement ça, Claire. Euh, dans ma conférence, effectivement, c'est quelque chose que je, je, je montre par étapes. Je, je floute cette photo et je la fais apparaître pour qu'on ait la prise de conscience de, de ce qui se passe. Euh, j'irai la chercher Joël promis pour l'instant c'est le, le chat qui veut passer à la télé hein alors parmi, parmi toutes les belles histoires que tu as racontées et parmi les 300 photos que j'ai <rire> ici entre les yeux <rire> est-ce que, est que tu veux bien nous raconter l'histoire de Nelson parce que Nelson c'est quand même ton histoire signature et l'une de tes plus belles expériences et l'une des plus touchantes et en même temps même amusante elle est extraordinaire, en fait j'ai envie de dire toutes tes histoires sont extraordinaires bien entendu parce que derrière chaque photo allez, je vais, je vais en montrer, en montrer euh, euh, tout à l'heure on va en passer quelques unes en revue euh, mais est-ce que tu veux bien nous raconter l'histoire de Nelson Oui je, je veux bien je, je, par contre je ne montre, vous montrerai pas la plume autrement, je ne vous dis pas il va y avoir une guerre atomique là comme le prédateur est rentré <coughs> Donc, euh, alors, l'histoire de Nelson, eh bien, c'est une histoire qui m'est arrivée au cours du même voyage où j'étais partie toujours en avion avec mon camarade. Après avoir rencontré Brian Jones en Afrique du Sud, nous sommes partis en Namibie. Et là, j'ai rencontré une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Maya Dekman, euh, qui tient un centre qui s'appelle Rare and Endangered Species Trust à Ojivarongo. Et euh, bah le, le fit est tout, tout de suite passé avec Maria parce qu'elle était aussi avocat dans une autre vie, elle est américaine. Elle était avocat à Chicago et puis elle, elle, a, elle est partie faire un stage en Namibie, elle a rencontré son mari et elle y est restée. Et là, Maria a décidé de se prendre de nouveaux sujets de défense et de s'occuper des animaux, mais pas n'importe quel animal, les plus moches et les plus mal aimés. Voilà. Et donc, notamment, les vautours. Et on s'est bien entendu aussi avec Maria parce qu'elle euh, savait que j'avais rencontré Brian Jones et que le fait que ça soit bien passé avec Brian Jones m'a ouvert en, en réalité les, les portes un petit peu partout. Alors, bah, Maria me, me dit euh, bah, « J'ai une super mission à te confier. En fait, euh, tu vas nous faire euh, des beaux portraits, comme tu as fait là, avec Brian, c'est génial. Tu vas nous faire des beaux portraits de vautours. » parce qu'il nous en faut pour euh, qu'on puisse avoir des fonds et des donateurs. Et là, moi, je me dis, le dessin que vous venez de voir passer, c'est à peu près ça que j'avais en tête. Les Vautours, pour moi, c'était un peu ça. J'avais des préjugés, genre, euh, vous savez, Lucky Luke, le livre de la jungle, les Disney, on a tous grandi avec ce genre d'annerie. Et je me dis, eh, eh bien, faire un, une belle photo, ça va quand même être un challenge, hein, parce que j'avais fait des beaux lions, j'avais fait des beaux guépards, des éléphants, des girafes. Tout ce que tu veux, mais à la base c'est des beaux animaux quoi. Et un vautour, je me dis, euh, même si euh, j'ai du beau matériel, merci Canon, je ne sais franchement pas comment je vais y arriver. Hein. Donc celle-là, c'était mes préjugés euh, qui, qui fonctionnaient euh, à 100%. Bon, bah, quand même je me dis, allez on va faire un effort, on va y arriver, on va essayer de faire comme Brian et je me retrouve photo suivante, cher gourouche. je me retrouve, ping dans la volière des vautours avec Maria. Donc là, vous voyez, elle a euh, à côté d'elle un vautour Griffon du Cap. C'est très impressionnant. Il s'appelle Nelson. Et ce Nelson, c'est leur ambassadeur. Et elle me dit, bah, tu vas nous faire un beau portrait de notre ambassadeur Nelson. Bien. Donc j'ai commencé par faire une photo de Maria avec Nelson. Jusque-là, ça va. Ensuite, j'ai fait ben, une photo de Nelson euh, tout seul. C'est quand même pas super sexy non plus, mais je continue à travailler. Encore une. La suivante, vous allez voir, c'est pas mal. Là, déjà, c'est impressionnant. On voit la, la, la majesté euh, du vautour. Mais là, il a commencé à se passer quelque chose. C'est que pendant que je photographiais Nelson, Maria m'a raconté l'histoire des vautours griffons du Cap, qui sont menacés d'extinction. En Namibie, il y en a... Attention, Michel, arrête-toi dans les photos. Ne touche plus. Hein. En Namibie, il, y avait, euh, il en restait une soixantaine. C'est-à-dire rien. Parce qu'en fait, euh, ces vautours sont électrocutés sur les, sur les lignes à haute tension ou bien ils sont empoisonnés, euh, pas volontairement, mais par les fermiers qui veulent se débarrasser des chacals et qui donc mettent euh, des poisons dans les carcasses. Et, euh, et ben, quand les quand les vautours vont manger les carcasses, ils s'empoisonnent, ou bien ils ont tellement soif les malheureux qu'ils se jettent dans les réservoirs pour boire et donc ils se noient parce que leurs plumes prennent l'eau. Enfin, vraiment une, une, une catastrophe. Et depuis, c'est devenu encore pire. Mais bon, à l'époque déjà, c'était une vraie catastrophe. Et euh, Maria commence à me raconter l'histoire même de Nelson. Et elle me dit, tu sais Nelson, c'est vraiment incroyable parce que Nelson, il habitait en France à côté de chez toi. Ah bon En fait, Nelson, il vivait avec sa compagne dans un zoo dont je dirai le nom, dans un zoo euh, en France, à côté de chez moi. Et euh, bah, il s'est passé quelque chose d'affreux, c'est que euh, la compagne de Nelson a été empoisonnée, et là, euh, par malveillance. Et le souci, c'est que les vautours, comme les albatros s'apparient pour la vie. Et donc, Nelson, totalement désespéré, a commencé à se laisser mourir. Dépressif, d'oiseau. Et là, la France a été légèrement ennuyée parce qu'un euh, couple d'oiseaux menacés d'extinction, c'est un peu gênant. Et donc, ils ont réexpédié euh, Nelson en, en, en, en Afrique. Et c'est comme ça qu'il a atterri chez Maria. Oh, et, là, Maria, est de, euh, Maria <rire> et là, Nelson est devenu un ambassadeur. Alors, un ambassadeur parce qu'il apprécie les humains. En tout cas, il les supporte, ce qui est rare. Ils ont, ils ont plein de préjugés contre nous, ils ont parfaitement raison. Et comme Nelson était un oiseau qui était doux et gentil, alors toutes les caméras de télé venaient le filmer. Donc, c'était vraiment le chouchou. Et moi, je me dis, mais en fait, pourquoi je ne ferais pas comme Brian Sauf que moi, étant avocat, je parle. Et donc, je me dis, bah, tiens, je vais parler avec Nelson. Et comme il, était, il a vécu en France, je voulais parler en français. Et me voilà en train de tchatcher avec Nelson. Et je lui dis Bonjour Nelson, comment vas-tu Moi, c'est Sabine. Moi, je suis avocat à Paris. Je suis absolument sûre que jamais tu n'as vu un avocat parisien dans ta volière. Et ben, moi, tu es, es le premier euh, vautour comme ça que je vois d'aussi près, franchement, euh, impressionnant. Et en même temps, eh ben, je me suis mise au niveau de Nelson. Parce que l'une des rares règles de photo que je connaissais à l'époque, c'était de me placer à la hauteur de ses yeux. Alors là, il y a peut-être la photo, si tu veux nous montrer. Voilà. Et donc, je me mets à genoux dans la volière, au niveau de Nelson, pour prendre mes photos et je continue à lui parler. Et puis, il se passe quelque chose de un peu surprenant. La photo suivante va bah, nous le montrer. Nelson commence à être attentif, lui aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il m'écoute. J'ai l'impression qu'il commence à se passer quelque chose. Donc, je suis assez encouragée. Je continue à lui parler, même si c'est un peu impressionnant quand même d'être fixée comme ça, avec ses petits yeux jaunes et ce gros bec. Donc, je continue à lui parler de ma voix la plus douce, d'avocat non bulldozer, mais d'avocat presque médiateur. Et... Hop Nelson se couche. Alors, ben, moi aussi, je bien me bien couche. Bien dans la volière, pour être à la même hauteur que Nelson. Et je continue à lui parler. Et là, Nelson, manifestement, on voit bien qu'il m'écoute. Et tout d'un coup, voilà, le miracle s'est accompli. C'est devenu, en fait, un gentil poussin. C'est dingue, cette photo, elle est fabuleuse. En fait, j'ai trouvé la clé sans le vouloir. Alors, si tu veux nous mettre la photo d'après, je pense que c'est le comparatif entre le avant Nelson et le après. Voilà le premier Nelson que j'ai photographié, le deuxième Nelson que j'ai photographié après avoir créé ce pont. Et en fait, je ne savais pas à l'époque. Hein. C'était la première fois que je photographiais un oiseau comme ça. Euh, C'est avec les albatros que j'ai compris après l'histoire du gaming, de la synchronisation, de, de comment on, on se met à la hauteur de l'autre <coughs> physiquement, ce que font les oiseaux. Quoi. Et j'ai fait ce qu'ils ce qu font sans l'avoir... Euh, sans l'avoir vraiment compris. C'est un tour de dingue. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là Parce qu'effectivement, euh, quand tu vois ces, ces oiseaux-là, déjà, ben, voilà, ce n'est pas forcément l'oiseau vers lequel tu irais mmh. ou tu irais faire un câlin, mais d'un coup, cette photo, ça devient effectivement, comme tu dis, un petit poussin. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, émotionnellement, à ce moment-là ben, J'ai eu un coup de foudre. <rire> en, oui. fait, en fait, été, euh, euh, ça m'a vraiment fait un coup au cœur parce que quand, en plus, tu es en train de prendre des photos avec un zoom, euh, tu as vraiment euh, l'œil dans l'œil, quoi. C'est quelque ça. chose où, où le monde n'existe plus. Tu es dans ton appareil photo, tu es le dans ta… Tu es suspendu dans le temps, le temps s'arrête. Oui, je crois que tous les photographes, et même ceux qui ne sont pas photographes le comprendront, je veux dire, tu es derrière ton, ton viseur, et tout ce que tu vois, c'est la présence d'en face. Rien n'existe ouais. autour. Tu es totalement euh, concentré, et en fait, j'étais… Euh, dans le flux de, de ce qui s'est passé avec cet oiseau, et, et moi j'aime les animaux euh, profondément, donc ce qui, ce qui s'est passé, ça m'a réellement touchée, euh, c'était euh, le début de mon voyage, mais j'avais déjà vécu des choses avec Brian, comme je vous l'ai dit, j'avais aussi vécu des choses avec des chimpanzés, donc j'avais commencé moi, à avoir tout ce monde de mon enfance qui remontait, donc pour moi c'était vraiment très très émouvant, un moment qui était très fort, et j'ai compris que, euh, ben, j'ai compris que d'abord j'avais réussi à passer mes préjugés en lui parlant, pour me rassurer moi-même un petit peu, pour être un petit peu plus à l'aise. Au début je l'ai fait presque, presque un peu pour rire, parce que j'aime bien être clown, hein, quand je ne suis pas toujours à l'aise, je fais clown. Euh, mais voilà, j'ai un peu commencé, euh, mais, mais très respectueusement cela dit, c'est pas pour me moquer de Nelson, mais voilà je, je voulais essayer de faire quelque chose un peu à la, à la, à la Brian Jones et, et comme faisait Maria, puisqu'elle leur parle aussi. Et, voilà, et ce truc m'a plus que touché quoi. Et alors, l'histoire a une suite. Alors, on écoute. Alors, ensuite, eh bien, euh, c'était la fin de mon premier voyage en Afrique et j'ai dû rentrer en France. Et là, j'ai repris mon boulot d'avocat à l'époque. Et ça a été une horreur. Enfin, pas spécialement… Pourquoi de Le boulot en soi n'avait pas changé. Tes clients n'avaient pas changé. Qu'est-ce qui a pu changer Moi, j'avais changé. Moi, j'avais changé, j'avais passé euh, trois semaines à vivre des choses extrêmement fortes. et J'avais laissé mon cœur en Afrique. Euh, Qu'est-ce qui avait changé C'est quoi qui avait changé chez toi ben, En fait, j'avais pendant trois semaines déposé mon armure. Je pense que c'est ça le problème. C'est que dans toute ma vie d'avocat, j'avais une armure. J'étais intransigeante. J'avais, euh, Pour reprendre le langage d'animal, j'avais sorti mes griffes, j'avais sorti mes crocs. Euh, J'étais là pour défendre mes clients. Euh, je faisais mon job, je faisais très bien mon job, euh, mes clients étaient très contents, j'étais quelqu'un très dur, euh, j'avais plus d'amis à l'époque, euh, je passais mon temps à bosser, donc c'était une vie qui était, euh, oui vraiment c'était… Euh... Ça affectait ta vie privée tout simplement. Ouais, oui, j'étais dans, dans ce monde de, de bagarre de, parce que c'est moi qui le voyais comme ça aussi, hein. c'est moi qui projetais. Euh, je le comprends maintenant, puisque je peux continuer à faire le même boulot en étant totalement différente et avoir des clients qui sont toujours aussi ravis. Donc, c'était ma projection, en fait, ma façon de me, de me défendre et de me comporter euh, dans ce milieu-là. Et donc, d'être partie pendant ces trois semaines où j'ai vécu des choses, mais absolument inimaginables, il faudrait des heures et des heures pour raconter ah, tout ça. Oh, j'imagine, j'imagine. Euh, très puissante, parce que, voilà, je, moi, je retrouvais mon rêve de gosse. Donc, c'était quelque chose de d'incroyable, et puis j'ai rencontré des gens incroyables. Alors, je, je veux juste rebondir sur ce que tu dis, parce que je pense que ça, ça peut être aussi une leçon pour beaucoup d'entre nous qui regardons ce, ce, ce moment extrêmement délicieux avec toi. C'est, tout à l'heure, tu, tu en as fait allusion, mais je veux revenir là-dessus parce que je pense que c'est important. Tu peux chasser tous les rêves d'enfant aussi souvent que tu veux, mais ils reviennent aussi vite au galop. Qu'est-ce que ça fait, à un moment donné, de se reconnecter avec l'enfant qui est en toi et de vivre un rêve d'enfant Qu'est-ce que ça fait d'être dans l'accomplissement de ce rêve d'enfant. Parce qu'au fond, ça fait partie de nous. On peut le repousser autant qu'on veut, mais ça revient toujours à la charge. Ça fait quoi de te connecter avec ce rêve d'enfant aujourd'hui ça, ça a changé quoi chez toi Le bonheur. Hum. Le bonheur, et puis ça m'a ouvert une nouvelle vie, en fait. Ça m'a changé moi-même, ça m'a réouvert, ça m'a permis de découvrir du monde, de me faire des nouveaux amis. Euh d'avoir des gens qui sont merveilleux autour de moi. Et je ne dis pas ça uniquement parce qu'il y en a qui nous écoutent. Mais <rire> je le dis tout le temps. Commentez d'ailleurs, commentez, envoyez tous vos compliments. Euh, <rire> bah, ça m'a permis de te rencontrer, Michel. Ça m'a permis de rencontrer Anne. C'est des choses que je n'aurais pas fait avant. Euh, voilà. Euh, ça ne serait pas passé, hein, ma chère Anne très, bien, très ouais. concentrée sur ce qu'elle fait. Coucou <rire> Ah, bah non, oui, là, ça, là, elle t'écoute parce que tout à l'heure, elle doit faire un, euh, une synthèse de ce qu'elle a entendu. Donc là, ça, ça écoute sec. Hein. Ça écoute sec. Non, ça m'a, oui, enfin, oui, ça m'a reconnecté avec, euh, avec ce bonheur. Euh, mais en même temps, différemment, c'est drôle parce que quand j'étais petite, mes livres de chevet, c'était Tarzan euh, de Edgar Rice Burroughs Et je lisais ça comme du petit lait. J'avais un carnet dans lequel j'avais les, les, les mots pour parler aux animaux, donc je m'étais fait un vocabulaire et tout ça. Et euh, il y a quelques années, j'ai voulu relire et ça m'est tombé des mains. J'ai trouvé ça violent, raciste, ah oui. euh, primaire et je me suis dit mais la vache, c'est comme quand on relit Tintin en fait. Oui. Hein bon, ben voilà. Oui, mais et faut, enfin, mais comme tu le dis, après, comme Tintin et comme Tarzan ce sont des bouquins qui ont été écrits aussi au temps des colonies. À l'époque, bien et, sûr. Et il faut savoir, et c'est aussi, c'est pas évident, mais il faut savoir remettre ça dans ce contexte-là, parce que tu le dis très justement, c'est comme Tintin, hein, Tintin au Congo, euh, c'est un livre profondément raciste, sauf que Hergé à l'époque, dans les années 20, 30, ne se considérait pas raciste. C'était le monde dans lequel il vivait à l'époque. Je ne critique pas Michel, hein, je ne critique pas. Ça reste mes livres de chevet. Ouais. Simplement, je me dis waouh C'est quelque chose qui, à l'époque, m'avait impressionné, mais qu'aujourd'hui, même moi, ouais. je trouve ça euh, violent. Donc, j'étais encore en passer à autre chose. On a évolué, oui. oui. Je comprends. Euh, Qu'est-ce que ça m'a fait Oui, enfin, je pense que c'est ça. C'est surtout m'ouvrir à un monde où, euh, où, en fait, le merveilleux, il est là à chaque instant. Euh, Est-ce qu'il faut pas le chercher c'est comme tout à l'heure, on disait, il faut, faut faire un effort pour, pour écouter l'autre, il faut faire un effort pour prendre sur soi, mais euh, c'est aussi faire un effort pour, euh, pour aller chercher le merveilleux, non euh... Oui et non, il est là. Il faut le, le merveilleux, il est là, mais pour celui qui ne le voit pas, il ne le voit pas. Il faut faire un effort. Il est… Euh... oui. Oui. Ah, D'accord <rire> bah, oui, je veux dire, je peux te sortir beaucoup de citations qui, qui te diront ça, mais effectivement, euh, euh, l'aventure, ah le, le, le voyage, on le voit dans le même visage tous les jours, il est différent chaque fois, il est, voilà, c'est est, est réellement une façon de voir les choses, une façon de s'ouvrir sur le monde, et effectivement, il faut cet effort de volonté, parfois, tu vois, euh, dans des périodes difficiles, comme euh, bah, on a passé le covid euh, euh, quand on a eu le premier confinement, en fait, je me suis retrouvée dans une phase de, de sidération complète. J'étais pétrifiée, comme beaucoup de gens. Ouais. gens. Qu'est-ce qui m'a fait en sortir Ton émission du Talk Talk Show. Ah bon Eh ouais. Chouette, Parce merci. Que, ouais, le soir, je me connectais. Et en fait, le soir, tu faisais cet effort d'être optimiste et de dire à tout le monde à combien vous êtes sur l'échelle et là, je, je me suis dit, waouh, je ne suis pas toute seule. Il euh, y a ce moment où, en fait, dans la journée, j'avais des amis. Je n'étais pas seule, en fait. Hein. J'avais toujours des, des amis. J'étais toujours euh, accompagnée. Mais voilà, à 22 heures, eh ben, tu te retrouves tout seul chez toi. Puis à l'époque, je n'avais même pas de chat. Hein. Donc, c'est pour dire. Donc, tu te retrouves seule. Et, et ben en fait, non, je ne l'étais pas parce que tu avais créé une communauté. Mmh. C'était impressionnant. Chouette bah, coup, bah, et, est puis, euh, toc, et puis toc, sais... est toujours là. Deux, ans, ouais. deux ans plus tard le talk Show est toujours là et, ben, et, et tu vois le merveilleux c'est que maintenant j'y suis en train de passer dans l'émission <rire> c'est pas que pour ça c'est des trucs tu vois euh... alors alors, justement je voulais euh, nous raccrocher euh, nous raccrocher à cette fabuleuse histoire de Nelson parce qu'elle existe dans ah bon, la partie. partie hein. elle, elle est en deux parties donc tu rentres ouais, ouais. tu as et changé de... ouais, ouais. tu as changé donc tu n'es plus le même avocat Qu'est-ce que ça change dans ton quotidien T'en vois tout bouler Eh ben, je suis effectivement... Quasiment... Très, très ouais. tiraillé, très, très tiraillé. Euh, J'ai tenu six mois. Et au bout de six mois, je suis repartie en Namibie. Qu'est-ce qui s'est passé euh, quel, quel est le, le, le déclic qui a eu qui a fait que ça a changé quelque chose Qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi cette prise de conscience ben, J'y pensais tous les jours. Ah tous oui. les jours, tous les jours, tous les jours Nelson c'était tous les jours les, les, les gens ils pensaient que je suis complètement dingue Je ne parlais que de Nelson, j'étais complètement obnubilée Nelson, l'Afrique, la Namibie, l'Afrique du Sud ouais, C'est ouais. une expérience qui marque effectivement C'était euh, une vraie folie Donc je repars en vacances Je repars dès que je peux Donc six mois après et je retourne évidemment en Namibie et je fonce voir Maria Et Maria me dit Écoute euh, tu vois, elle me prépare. Tu sais, c'est un oiseau. Il t'a peut-être oublié. Et moi, Je lui ai dit, non, ce n'est pas possible. C'est pas un oiseau. C'est mon Nelson. Il ne m'a pas oublié. C'est impossible. Eh bien, on va dans la verrière. Dans la volière. Volière. volière. On va dans la volière. <rire> tu peux nous mettre la photo Bien sûr. On va dans la volière et on s'installe avec Maria. Et hop, Nelson, il est là-haut avec ses petits camarades. Il nous voit et il vole. Direct il se pose sur le sol Et puis Et puis, et puis alors On a l'art de, de faire durer le suspense hein. <rire> Et puis bah, Il se met à ramasser des brindilles Plein de brindilles Et puis Il vient vers moi Et puis Et puis il dépose sur mes chaussures Et là Je dis à Maria eh ben, c'est marrant là, euh, il fait quoi euh, Nelson Parce qu'en six mois, je ne suis pas devenue vauturologue. Hein, donc j'ai pensé tous les jours, mais je ne savais pas spécialement plus. Et là, Maria, la mâchoire totalement décrochée, me dit euh, « Eh bien là, il te demande de faire un nid avec lui. Wow. » Waouh Et faire un nid chez les vautours. Waouh <rire> Eh bien oui, c'est la demande en mariage et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup regretté de ne pas l'avoir accepté. Et après, après, avec tout ce que j'ai appris sur les vautours, je l'ai encore plus regretté de ne pas l'avoir accepté. Parce qu'il n'y a pas plus gentil, fidèle, doux, amoureux. Euh, C'est dingue pourquoi les... ces préjugés-là nous, nous, font, nous font parfois détester un animal qui est, qui est aussi doux que tu le décris. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu, Nelson Bon, alors, un petit bémol. Euh, quand même, Nelson... Je l'ai dit au début de mon histoire, hein, Nelson, il est ce qu'on appelle imprégné, c'est-à-dire qu'il a l'habitude des humains. D'accord. Si dans la brousse, je fonçais voir un oiseau, enfin un, un vautour et que, je, avec, euh, et que je lui dise bisou, « bisous, bisous, ouais, bisous !»« Flap, flap, flap, euh, il s'en va ouais, !» Voilà, le, la pauvre bête, je le, je le traumatiserais complètement. Et en fait, quand les vautours euh, ont peur, ils se mettent à vomir. Voilà. Donc, euh, exactement. Et Sabine, pour un œuf, ben non, même pas. Un ouf, plutôt. Hein. Et euh, non, et je veux dire, le, le, le pauvre malheureux, je, je le terroriserai complètement. Euh, Nelson a plus l'habitude des humains. Mais ça n'empêche qu'il n'y a qu'à moi qu'il a fait ça. Hmm. J'insiste quand même sur le fait. Bon, et après ça, malheureusement, euh, Nelson a vécu encore quelques, quelques années après ça. Euh, il a commencé à faire un nid avec une autre jeune femelle vautour qui est arrivée. Donc ça l'a débloqué. Parce que depuis qu'il avait perdu sa compagne, eh ben, plus rien. Et puis après, c'est en 2009 où malheureusement Nelson a eu une maladie et il n'a pas survécu. Mmh. Mais il était déjà très âgé. Il avait une quarantaine d'années. Ce qui est un âge normal pour un vautour, je sais pas. Pour un vautour qui a vécu en captivité, ça peut. Mmh. D'accord. C'est mmh. 40 ans, c'est considérable. Il ah, y a des perroquets qui vivent jusqu'à 100 ans. Hein. Oui, oui, oui, euh, il paraît, effectivement. Ouais. Euh, et, et donc aujourd'hui, quelle est la leçon que toi, tu tires de ces préjugés, parce que comme je le disais euh, au début de notre entretien, euh, toutes ces histoires animalières, toutes ces photos, ces centaines de photos que tu as amenées, parce qu'il faut savoir que tu as aussi publié des bouquins, des livres, tu fais des expositions, tu ne fais pas que des conférences, tu ne fais pas que qu'être avocat, tu, tu, voilà, c'est un univers qui, qui te fait vivre et euh, qui est extraordinaire. Euh, Aujourd'hui, quelle est la leçon qu'on peut retenir de, de cette histoire avec Nelson Il y a beaucoup de choses à en tirer. Évidemment, le, le pre la première chose, c'est les préjugés, tout ce que ça nous fait perdre et tout ce qu'on gagne à les écarter, euh, tout ce que j'ai découvert avec cet oiseau euh, alors que j'avais mes idées totalement préconçues euh, sur les vautours. Et mes idées préconçues, je les avais, mais je les ai et je les aurai toujours. Ah, ça, c'est un de mes ouvrages avec mon amie Christine de c'est le dernier euh, jeunesse qu'on a publié. Il est magnifique, hein c'est un très très beau livre. Oui, très très chouette. Où Là, justement, avec Christine, on a voulu travailler sur les animaux moches et mal aimés et on a voulu faire de l'inspiration pour les plus jeunes. Donc, on a raconté, par exemple, pour les hyènes, euh, à quel point les hyènes étaient les, parmi les meilleures mères de la création. C'est un très très beau bien. livre que, que je lis avec que je lis à mon mmh. fils. Bah oui bah, les hippopotames qui sont absolument indispensables pour, pour leur écosystème. Donc, à chaque fois, on a trouvé des, des petits liens pour faire découvrir les choses. Ah, paresseux, le paresseux, c'est un HLM à insectes. Il y a des milliers d'insectes de, qui vivent dans sa fourrure. Voilà, c'est un, un... On le tri, on le trouve en librairie, ce livre, où c'est qu'on le trouve euh, Non, on le trouve, on le trouve chez nous, sur le site de Génial Nature. D'accord, Ok. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mmh. Euh, donc, euh, donc, je, je t'ai un peu interrompu. Revenons sur nos préjugés. <rire> Revenons sur nos préjugés parce que ça nous concerne, nous, en tant qu'êtres humains, les préjugés, on en a tout le temps. Euh, combien de temps ça prend pour nous faire une idée de quelqu'un Quand on dire. rencontre quelqu'un, ça prend combien de temps pour qu'on se fasse une idée Si on posait la question à nos auditeurs, à votre avis, en combien de temps vous faut-il pour vous faire une première idée sur une personne que vous rencontrez pour la première fois alors, allez-y, les amis. Donc, il y a un petit décalage. Donc, pendant quel décalage tu peux continuer à nous parler des préjugés Donc, la question, elle est claire. Hein. Euh... Donc, la question est posée. En combien de temps nous faut-il pour nous faire une première impression sur une personne Est-ce que c'est l'ordre de la seconde, de la minute, de, du quart d'heure Voilà. Quand vous voyez quelqu'un pour la première fois, en combien de temps on se fait une idée sur cette personne Voilà. Alors, ici, on a Alexandra qui nous dit 9 secondes. On a Olivier qui nous dit deux secondes. Joël nous dit... Ah, Joël, Joël, elle prend le temps. Joël, alors là, elle prend le temps. Dix minutes. Mais c'est normal, elle est belge, Joël, comme Michel. Ah, je veux dire quoi, elle est belge Attention, parce que tu as une, autre, as une belge qui t'écoute, là. Attention. Donc, alors, j'ai encore euh, sept secondes, dit son mari. Donc, on a... Euh, on a un petit peu de tout. Donc, de l'ordre de deux secondes, 5 secondes, 7 secondes. On a Joël qui rigole. Pour moi, c'est tout de suite. Oui, mais ça veut dire quoi tout de suite, Jacqueline Tout de suite, c'est quoi C'est deux secondes, c'est… Euh, voilà. <rire> Il y a la chanson. Mais moi, Alors, je vais on... manger mon chocolat toute seule. C'est moi qui les gagne, les chocolats. Hein. C'est toi qui as gagné le chocolat Ouais. Alors, c'est ce qu'il m'a fallu pour t'apprécier. Oh, mon chéri ah. Louis nous dit une demi-seconde. Tu te rends compte que tu manges devant nous, là, comme ça, toute seule ouais. <rire> Alors, ça met combien de temps pour qu'on puisse se faire une idée de quelqu'un Alors, il y a un blanc, c'est juste parce qu'elle ne parle pas la bouche pleine. Bon, <rire> allez. -vous. Ça met un dixième de seconde. Un dixième, un dixième de seconde. Donc, on, on est même seconde. encore loin on de fait, la Oui, Oui, c'était pas loin. C'est Louis qui est le plus proche. Alors ouais, là, on est loin des 10 minutes. Hein. Tu aurais, aurais pu réviser. Hein. Mais, mais comme dit Olivier, c'est le, le temps qu'il m'a fallu pour, pour, pour tomber amoureux de moi. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est un dixième de seconde. Un dixième. Et vous vous rendez compte que non seulement on se fait une idée de la personne en un dixième de seconde, mais en plus, on se dit je peux lui faire confiance. Ou pas. On l'affiche. On peut ficher. En un dixième de seconde. C'est quand même dingue, ça. Donc on un la met dans petite boîte, voilà. Mais alors, maintenant, alors le on ça va sorti... de la sortir de la boîte. Maintenant que ça, c'est mesuré, qu'est-ce qu'on fait avec cette donnée Eh bien, on, re, on recommence sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on le sait. On sait que quand on rencontre quelqu'un, c'est un dixième de seconde. Donc, après, on dépasse en se disant, bon, alors, attention, c'est mon dixième de seconde qui a marché. On se donne une image, genre, euh... alors là, si je te dis de la chercher, tu vas devenir fou. Euh... On se dit, euh, bah, c'est comme mon tuatara. Je te l'ai mis quelque oui. part, mais tu ne vas jamais le retrouver. Oui, oui. Alors, il faut que je le retrouve. Je vais te le retrouver, oui. C'est ce qui nous a, a... sauvés dans la savane. C'est exactement ça, Olivier, en fait. Ce dixième de seconde, c'est ce qui nous permettait de nous dire ami, ennemi, partenaire potentiel. Voilà, c'était ça. En un dixième de seconde, tu, tu peux te dire, cette araignée-là, je vais la photographier ou pas Enfin, tu as intérêt à aller franchement vite parce qu'un dixième de seconde, euh, elle va encore plus vite que toi. Sûr. Mais voilà, c'est le reste, euh, c'est l'outil qui est toujours là, qui sera toujours là, dont on a besoin, on est fait avec, on fonctionne avec, mais on a d'autres outils qu'il faut actionner pour passer au delà. Voilà. Alors je cherche le tu attends, Alors il où là, il est où, là il est où Le tuatara, je te l'ai peut-être mis dans. Je te l'ai peut-être pas mis. Euh, je, je crois que je l'ai vu passer. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, Michel. Ok, c'est pas grave. Bon, c'est dommage parce que ce sont des belles photos. Voilà. Il ouais, y a des belles photos. Euh... Euh... Euh... Je sais pas où il y a... Alors... Mais tu as le choix, tu as plein, plein de trucs là. Tu as toute la matière, je n'ai même pas la main dessus. Ah oui, oui, oui. Non, mais on ne peut pas tout regarder, ce n'est pas possible, sinon on est là toute la nuit. Quoi. Euh... Non, il n'est pas là, je pense. Tu tuant, en Tara, c'est ça hein Oui, tu as, Tara. Tu Il est peut-être pas. Il n'est peut-être pas là. Je ne le vois pas, effectivement. Je suis déjà à la photo 202. Je ne le vois tout. pas. Est-ce que tu veux qu'on raconte une histoire, alors Ben Vas-y, raconte. Mais Est-ce que je peux l'illustrer avec des photos que j'ai ici Oui, justement. Mais le truc, c'est que je ne me rappelle plus ce que je t'ai mis. Prends ton temps, Michel. Il vit vieux. C'est vrai que le tu c'est là où c'est vachement intéressant. Ah, mais c'est vrai que je ne l'ai peut-être pas mis. Bon, il bah, faudra me réinviter à une nouvelle émission. En fait, là, je suis en train de monter le... Tu vois hein, Il me faudra une autre émission pour le... Oui, pour oui. Le... Tu as, tu as, as qu'à montrer mes coulisses, hein, que ça fasse rigoler un petit peu. Parce que ça... En Technique. fait, toujours ouais. fantasmer. Il y a un truc qui s'appelle... Il y a un, un répertoire qui s'appelle coulisses. Un répertoire Non, mais là, je ne suis que sur ton PowerPoint. Hein, oui, euh... je sais. Mais dans mon PowerPoint, il y a oui. une section qui s'appelle coulisses. Il y a une section qui s'appelle coulisses. Alors, euh... Tac, tac, nanana, na, na, na, na. Alors, euh, disons que. Et donc, qu'est-ce que tu veux nous montrer dans les coulisses bah, Vous parlez de ma vie sur le terrain Oui, d'accord, ok. Alors, c'est plutôt vers la fin On se dit c'est super glamour, la vie de photographe animalier. Ah bah oui, oui, oui. Parce qu'effectivement, parce que il y a des photos extraordinaires. Euh, ouais, ouais, voilà. Ouais. Euh, et effectivement, c'est super glamour. Hein, euh, euh, je regarde, voilà. Voilà, ça sont des belles ah, photos. Alors, Oui, alors ça, c'est une histoire qui est rigolote, mais il faut que tu la prennes au début de la, de la série. Oui, non, mais non, je, je voulais juste faire un, un florilège de, de merveilleuses photos que tu as. Je, Attends, je... reviens au début de cette histoire-là, parce qu'en ah. fait, c'est moi qui vais, qui vais faire un jeu. Si tu reviens sur la première photo de cette section. Alors, c'est celle-là, je suppose Voilà, c'est ça. Ouais. Alors là, je vous emmène au Costa Rica. Écoute bien, Michel, parce qu'il va falloir que tu joues toi aussi. Et vous allez tous jouer. Donc, je vous amène au Costa Rica, où j'étais avec mon ami Olivier qui nous suit avec beaucoup d'attention. N'est-ce pas, Olivier Oui, il est là, oui. C'est vrai qu'il y en a un dans la porte et je ne sais pas où il est. Ah oui, tu Voilà, ça, c'est tombé. Alors, moi, on m'appelle Miss Catastrophe. Merci, Joël. Tu vois ce que je veux dire Voilà. <rire> Alors, on meuble, on met une petite musique, peut-être. Attends, j'ai peut-être. Ah non, c'est déjà, déjà de retour. Non, non, je suis là, je suis là, je suis là. Alors, donc, j'étais au Costa Rica avec mon ami Olivier Cazé. Et bah, cette fois-là, je n'étais pas avec mon ami Olivier Cazé, mais j'étais à Corcovado avec un gars absolument incroyable qui s'appelle Mike Boston et qu'on appelle le Crocodile Dundee du Costa Rica parce que euh, c'est un spécialiste des crocodiles. Et donc, nous étions à Corcovado qui est un parc naturel euh, qui est au, au sud du Costa Rica, un truc hyper sauvage. Vas-y, photo suivante si tu veux bien. Et euh, voilà, on était en train de marcher sur la plage pour euh, revenir dans notre, euh, à notre campement et on trouve ces empreintes dans le, dans le sol. Alors, avec la photo d'après, vous allez voir la taille à peu près de l'empreinte. Pour vous donner une idée. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est grand comme une main euh, comme une main d'un gars. Et ce sont des empreintes de tapir. Alors, j'avais toujours rêvé de voir un tapir. Voilà la papate du tapir. Ah oui, c'est drôle. C'est impressionnant. J'avais hein. jamais vu ça, dis donc. Alors, le tapir, vous allez le voir dans un instant, euh, on l'appelle aussi le jardinier du Costa Rica parce qu'il mmh. mange des fruits euh, et, euh, et, euh, et il dissémine les graines euh, dans le, un petit peu partout, il fait des kilomètres et des kilomètres, et c'est vraiment un, un, un animal très costaud. Alors, je arrête de passer les photos, tu spoiles mon histoire. Oh, pardon, je vois juste une tête, d'accord, pardon. Encore en arrière, s'il te plaît. Ouais. D'accord, je voulais faire profiter nos auditeurs de Mais ce mets la vidéo. Mets la suivante, mets la suivante. Donc, en fait, je dis à Mike, j'y vais, et je grimpe dans le, dans le fourré où, où les empreintes menaient. Et Mike complètement terrorisé me dit attention attention parce que <rire> merci Joël euh, attention attention euh, mais euh, euh, si c'est une femelle avec un petit elle va t'aplatir elle, elle va te elle va te flinguer t'as vu qu'arriver à raconter une histoire avec les, avec les commentaires de mes copains c'est quand même le <rire> bon donc je vais voir mon tapis je vais vérifier à l'arrière si c'est euh, un garçon ou une fille, c'était un garçon, donc je me dis bon, ça va, c'est moins grave, il va me renifler et étant femelle, ça devrait aller. Et puis, eh ben, le tapir se réveille. Vas-y, la photo suivante. Me renifle, effectivement. Donc je fais quelques photos, me oui, renifle. T'as le, le nez qui bouge là. Ouais c'est génial. C'est génial. T'as le nez qui bouge. Et le tapir décide d'aller se baigner. Donc, il descend euh, dans l'eau. Et bien, qu'est-ce que je fais je descends dans l'eau. Et je suis le tapir. Et là, bon, vous voyez, euh, Mike qui se fend la gueule deux minutes à l'idée de m'imaginer dans l'eau avec... Euh, je n'ai pas imaginé un instant ce qu'il pouvait y avoir dans l'eau parce qu'on ne voyait rien, tellement c'était euh, sombre. Euh, mais bon, je suis le tapir pour faire une belle photo. Et donc, ça fait la jolie photo que tu vas voir après. D'accord. Le beau portrait de tapir. Ah, est magnifique. Voilà. Donc, le tapir me, me tolère parfaitement et je fais euh, cette photo assez extraordinaire. J'étais juste à côté de lui. C'était vraiment très chouette. Ce que je ne savais pas... Oui, c'est un tapir de berde, parfaitement, Louis. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, les tapirs étant très propres, euh, ils font surtout caca dans l'eau. Ah réalité. bon et, voilà. et donc, il était descendu faire euh, sa petite crosse dans l'eau. Euh, voilà. Et D une, une fois. fois tout ça terminé, eh bien, il est allé euh, se nourrir à nouveau. C'est beau, hein, quand même, c'est impressionnant. Et, et donc, toi, toi, tu, tu es resté là, il ne s'est pas étonné de toi, rien. Non, rien. D'accord. Et moi, ben, je l'ai laissé partir, voilà, il est, est tout au fond. Il, il avait l'habitude de voir les êtres humains. Euh... Non. <coughs> non. D'accord. Je lui parlais, je lui parlais en même temps. Alors maintenant, voilà les jeux. Quelle métaphore en tires-tu Moi. Ah bah ouais. Où est nos auditeurs oh ben Je vais laisser les auditeurs. Hein. Alors, les amis, qu'est-ce que vous apprenez de cette histoire Quelle est la métaphore que l'on tire de, de cette merveilleuse histoire du tapir Alors, effectivement, après, je sentais considérablement le tapir. Ah oui bah Oui, parce que j'étais allé me baigner dans sa mare à caca, donc effectivement... Ah oui euh... Alors, je cherche toujours, pendant que nos auditeurs réfléchissent sur la métaphore que ça peut être, je cherche toujours cette photo, ces photos de euh, coulisses. De Tuatara, Mais tu ne l'as peut-être pas. Alors, je cherchais les photos de coulisses, mais il n'y a pas. Ok, d'accord. Bon. Mais, euh, mais euh, Joël nous a donné une… Euh... Ça, c'est un boa. Ah, il est beau. Hein Alors, je vois qu'ici, il y a des premières réponses. <rire> je vois ici Olivier qui dit emporter du Chanel au Costa Rica. Voilà. Ouais, euh, Joël ouais. qui nous dit c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses camarades. Pas mal, Joël, pas mal, pas mal. C'est pas mal hein. c'est quand ça pue qu'il faut être là. Voilà. <rire> euh... Eh Et ben je sais pas parce que là j'ai pas euh... il aurait pu m'apporter des branches, ouais. ouais. Alors bon ça se bouscule pas dans le chat. Alors dis-nous alors à quelle métaphore ça peut être. Ben, je ne sais pas, Gourou. C'est à toi de. C'est toi qui fais le ah, jeu. Tu, tu ne sais pas. L'histoire du tapir, tu ne sais pas. Bon, euh, écoute, euh, là, là, tu me surprends parce que je dois maintenant inventer. C'est vache, hein Hein Pardon ah, C'est vache, hein Ben oui, elle est vache parce que. Euh... Actionne ton système 2. Alors, je vais actionner mon système 2. Euh... C'est un animal propre. Il est dans l'eau. Euh, tu, es, tu es dans l'eau, tu prends son odeur. Euh... Tu es rentré dans un territoire, il n'était pas farouche. Qu'est-ce que ça peut être quoi comme, comme métaphore euh, Une métaphore où tu rentres sur le territoire de quelqu'un et tu finis par prendre son odeur. <rire> mais que finalement, mais tu deviens un petit peu ce que tu fréquentes aussi peut-être, j'en sais rien. Chose. Moi, je fais, je fais ça avec toutes les bestioles. Hein. Tu me mets sur un îlot de cormoran, au bout de deux secondes, je sens le cormoran. Oui, mais ça c'est normal, oui, effectivement. Voilà, donc je vois que ça ne se bouscule pas non plus dans le, dans le chat. Euh, J'essaie de trouver encore, parce que tu me demandes de réfléchir, mais pendant que je cherche des photos encore en plus. <rire> euh, ah ouais, elle est magnifique celle-là. Attends, celle-là, regarde, regarde, celle-là, je, je vais vous partager une photo. En fait, on, va, on va commenter les photos que tu nous mets, ça va être beaucoup plus simple. Être... Euh, C'est vraiment très, très drôle. Regarde, abandonnons ça, abandonnons ma, ma forme, voilà. <rire> Alors ça, c'est une, euh, une jeune attelle au Costa Rica dans un programme de préservation euh, qui est tenu par une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Carole. Euh, et Carole Patrick, euh, Patrick c'est son nom de famille, Carole son prénom, elle fait un travail absolument remarquable. Elle, avec ses petites attelles qu'elle a récupérées quand elles étaient bébés elle les a élevées euh, dans l'optique de, de, de leur redonner leur liberté plus tard. Et donc, grand bonheur, ce sont les attelles qui sont libres et ce sont les humains qui sont enfermés chez elles. C'est dingue. Ouais. et eh bien elle a bien réussi parce que, en fait, chez les attelles, à l'adolescence, ce sont les femelles qui quittent leur troupe et qui vont rejoindre d'autres troupes. Donc, c'est ce qui s'est passé, Arrivé à l'adolescence, euh, les petites sont parties pour rejoindre euh, d'autres troupes. D'accord. <rire> Très bien, mais écoute, euh, je te remercie, on arrive, on arrive à, à l'issue de notre rendez-vous et on pourrait… Ah, à déjà nous... Pardon Déjà mais oui, on pourrait en parler toute la nuit, mais euh, euh, le problème c'est que ça va faire bien, nos... déjà une heure et demie qu'on est ensemble. Merci beaucoup pour, pour ce partage et ces merveilleuses photos. Euh, ah les... oui, il faut qu'Anne fasse son boulot aussi. Hein. Voilà, donc il y, y a Anne qui va, qui va se préparer bon. à, à faire sa, sa chronique. Mais avant qu'Anne nous rejoigne pour faire euh, sa chronique de synthèse, on va voir ce qu'elle a fait de tout ce qu'elle a entendu. Quel est le message que tu veux nous donner pour, pour conclure ce rendez-vous ensemble quel est, quel est ce message de conférencière, de femme, de photographe, d'avocate, de euh, euh, qu'est-ce que tu voudrais nous dire d'essentiel que l'on devrait retenir, que toi tu as appris principalement dans, dans le monde animal Ce soir, en oui. tout cas, ce soir, il y a un message que j'ai envie de donner, c'est euh, qu'il faut suivre son rêve. Alors c'est peut-être pas un message très corporel, mais, mais peu importe, c'est celui vraiment que j'ai envie de vous donner parce que c'est là-dessus qu'on a, qu a beaucoup parlé ce soir, c'est la, la force, la puissance qu'on a quand on renoue avec ce qu'on veut faire je suis et que par les temps qui courent, je pense que c'est extrêmement important, euh, on, on, a, on, a, on a vite fait de, de s'enfoncer, de perdre pied, de s'enliser, d'avoir peur, d'être inquiet, de s'éloigner les uns des autres. En fait, je pense qu'en renouant avec ce rêve et en renouant avec, euh, avec les autres, en, en, en réalisant à quel point on est euh, dans un monde qui est tissé, dans un monde qui est social, tu vois. J'avais envie de vous parler des licarons ce soir, parce que les licarons sont des, des chiens sauvages qui, pour moi, sont une inspiration de l'entraide et du groupe. Euh, mais bon, ce sera pour une autre fois, c'est pas grave. Mais c'est tellement important d'avoir euh, les liens, d'avoir euh, cette ouverture vers l'autre. Et non pas en disant que c'est à l'autre de faire la démarche, mais à nous, parce que réellement, euh, c'est sur nous, en travaillant sur nous, qu'on s'ouvre et qu'on accueille l'autre et qu'on peut faire quelque chose avec. Voilà. Merci, et je pense que c'est effectivement le plus beau message que tu puisses donner. On s'en fout, le but, ce n'est pas d'avoir un message corporé, c'est d'avoir un message du cœur, et tu nous l'as donné. Merci beaucoup, les amis. Si vous voulez en découvrir plus sur Sabine Berner, allez sur son LinkedIn. Sur, sur LinkedIn, il y a toutes ses coordonnées, il y a ses sites différents, son site d'avocat, son site de photographe, vous pourrez tout y retrouver. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en connexion avec Sabine Berner, n'hésitez pas à lui demander de venir faire des conférences chez vous. C'est des conférences qui font voyager, qui font rêver. Merci beaucoup, Sabine. C'est un excellent moment et eh bien euh, sans transition nous allons maintenant passer à euh, eh bien, euh, à ce fameux sa fameuse synthèse ce que j'ai entendu ce que j'ai envie de vous emmener en voyage attends une seconde ah, une seconde le micro non mais non c voilà, c'est ça voilà, on va y arriver. Hein. Tiens, voilà. Donc le micro Et le micro. Je disais, <rire> ce que j'ai entendu ce soir me donne envie de vous emmener en voyage. C'est le grand départ, un départ vers l'inconnu. Je ne sais pas encore où je vais, je ne sais pas encore où est ma place et quelle place je vais trouver. J'ai juste besoin de m'envoler loin, direction les terres où les hommes doivent s'unir avec la nature. Là où la synchronicité entre la nature, les humains et les animaux ne font qu'un. Mais si je veux m'approcher du cœur de la mère Terre, il est important de me taire en me mettant à terre pour écouter ce que l'autre a à me dire et ainsi comprendre et accéder à l'empathie. Cette empathie qui me guide vers la compréhension de qui je suis et de qui vous êtes. Je commence à m'autoriser à créer un pont vers moi et vers vous. « Et sans tabou. Une part de moi se sent mourir. Je lâche mes doutes, mes peurs, je dépose mon armure. Je lève mes yeux vers mon rêve d'enfant. Je sens en moi le bonheur, cette connexion au regard pur de l'enfance, ce regard qui reste connecté au présent, où le merveilleux est là, à chaque instant. Osez regarder, osez prendre le temps de la connexion à l'autre, en profitant du présent, de cet instant qui nous permet de quitter les préjugés et de profiter. » Arrêtons d'avoir peur des autres, d'avoir peur de nous, d'avoir peur d'avoir peur, mais suivons notre rêve sans peur et sans tabou. Waouh Voilà Waouh wow. <rire> ben, C'est wow. pas mal, hein, quand même Waouh Merci, Yann Waouh Waouh Quel beau résumé, merci beaucoup. Merci, Sabine, pour ce, pour ce beau rendez-vous. Merci pour votre accueil, c'était génial. Quel je... bonheur. <rire> cool. J'ai failli bailler, tu vois. On a <rire> commencé avec, ah avec un baillement. Avec moi, on ne baille pas. Hein. <rire> non, c'était extrêmement passionnant. Et quand je vois la réaction de, de nos auditeurs, eh ben, c'était beaucoup trop court. Et c'est toujours trop court quand tu racontes des histoires. C'est merveilleux, c'est fabuleux. Les amis, vous avez compris, vous allez sur son site, vous allez sur son LinkedIn, Prenez contact avec euh, Sabine et découvrez son univers extraordinaire et surtout toutes les merveilleuses choses qu'elle a à vous apprendre. Et surtout, ne lâchez jamais votre rêve d'enfant. Les amis, nous, on vous dit euh, à la semaine prochaine. Lundi prochain, j'accueille Jean-Pascal Mollet et la semaine d'après, j'accueillerai euh, Virginie Delalande, elle aussi ancienne avocate, mais sourde et euh, pas tout à fait muette euh, donc ça va être aussi un moment très intéressant et puis toi demain tu as ton émission aussi, il n'y a pas d'émission demain non plus donc voilà, donc les amis euh, merci beaucoup et bravo pour, euh, pour euh, ta prestation c'était euh, très poétique, très beau voilà, on a euh, encore euh, voilà, waouh wow, pour ta conférence nous dit Barbara euh, super nous dit Anne, très joli euh, très beau message et nous avons euh, Louise qui dit c'était top comme d'hab avec Sabine, mais oui c'était top, merci beaucoup Sabine, les amis moi je vous dis euh, je vous dis à très très bientôt, je vous dis donc à la semaine prochaine voilà, puisqu'il y a plus ça à faire et n'as pas quelque chose mercredi mercredi, euh, si, mercredi j'ai un webinaire oui, mais heureusement que tu me le dis mercredi j'ai un please. webinaire, allez voir sur ma page perso, j'ai un webinaire où je vais vous parler du métier de conférencier on parlera euh, conférences, comment on fait pour devenir conférencier et comment on fait pour vendre des conférences, donc si ça t'intéresse, viens sur mon LinkedIn et viens également sur mon Facebook il y a le lien vers ce webinaire c'est mercredi soir merci Anne de me le rappeler, c'est super, hein super sympa c'est sympa c'est super sympa euh, et, euh, et sans oublier aussi si vous le voulez, vous allez euh, également sur le groupe Facebook Développe ton business avec Michel Coulart c'est un groupe que j'ai euh, créé il y a quelques semaines de cela dans lequel je partage toute ma meilleure pratique d'entrepreneur, de, n'hésite pas à me retrouver euh, là, c'est tous les lundis à 18h donc euh, voilà, beaucoup de rendez-vous en live ces derniers moments et puis euh, voilà, et, et je pense que ça suffit Ouais. <rire> je, je pense que ça suffit yeah. et, et qu'on va passer sur le générique de fin c'est les amis, à lundi prochain à vendredi et à la semaine prochaine enfin quand vous voulez, ciao ciao, merci d'avoir été là et d'être fidèle à ce rendez-vous